je me demandais, t'as tout le temps la tête dans le cul ou t'as juste une tête de cul, hein En fait, hier, j'ai lu que la pilule, ça rendait stérile. Du coup, je me dis que j'aurais peut-être jamais d'enfant avec ma copine. Mais... T'as pas de meuf Bah non, mais imagine, j'en trouve une. Mais t'es un ouf, toi Trouve-toi un une meuf en avant de nous prendre la tête. Ah, mais ça veut dire que vous serez peut-être jamais les parrains, quoi. Écoute, rien qu'à imaginer la gueule de tes gosses, je laisse ma place volontiers. Ah oh bah non, Tonton Mehdi Reviens